Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane de la chaîne Marathon des langues et aujourd'hui j'ai encore une invitée qui va nous euh, qui va répondre à la question combien de temps pour apprendre une langue donc on se retrouve juste après ça Donc juste avant que Joy réponde à la question euh, « Combien de temps pour apprendre une langue eh ?», bien je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement et librement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit pour bien démarrer, c'est gratuit euh, dans n'importe quelle langue. Alors Joy, euh, Joy, hein, je nous bien. Ouais, Joy, ok. <rire> ben, merci d'être présente sur la chaîne parce que tu as un parcours hyper intéressant. donc Tu vas nous parler de tout ça. Donc est-ce que tu peux nous dire quelle langue Parce que toi tu es spécialiste donc, dans la langue chinoise, c'est ça Oui, c'est ça. Moi ben, d'abord merci euh, beaucoup de m'avoir invité. Bonjour avec à plaisir. tous. Et euh, ben, je suis très contente euh, d'être euh, avec toi pour cette interview. Alors euh, oui, moi je suis spécialiste, si on peut dire, de la langue chinoise. En tout cas, euh, j'en ai fait euh, mon métier puisque je suis interprète traductrice mm -hmm. en chinois et en anglais et en français, bien sûr, du oui. coup, qui est ma langue maternelle. Euh, à côté de ça, je parle aussi euh, l'espagnol un petit peu et puis... Euh... Bah, un petit peu, je pense que tu sous-estimes. Tu parles espagnol. <rire> tu sais, c'est un problème de polyglotte. Hein. Souvent, de, ouais. de sous, de sous-estimer. Euh... En fait, c'est souvent l'un ou l'autre. Toi, tu surestimes beaucoup, mais toi, j'ai l'impression que tu as tendance à sous-estimer. En fait, ça fait longtemps que euh, j'ai pas parlé, tout ouais. simplement. Et ça, maintenant, ça me bloque. En fait, euh, ouais. le, la parole ne vient plus, on va dire. Après, je comprends toujours ouais. euh, les trois quarts de ce que j'entends, sans problème mais j'ai toujours ce blocage de la parole que ouais. je n'avais pas à un moment dans ma vie mais après je me suis concentrée plus ouais. sur le chinois parce que c'est une langue quand même beaucoup plus difficile à apprendre mm -hmm. et donc j'ai perdu un petit peu cette façon, enfin cette aisance de m'exprimer en espagnol on va dire. Parce que du coup ça veut dire que tu pratiquais moins donc, du coup, tu oui. te sens plus bloqué. Ça, c'est vrai, c'est un, un truc qu'on ne dit pas tout le temps. C'est quand on apprend une langue. En fait, ce c'est pas, pas une destination. Une fois qu'on a atteint un certain niveau, si on continue pas à, à pratiquer, eh il euh, y a un moment, ça raccroche. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de polyglottes qui vous disent moi, je parle telle langue, telle langue, telle langue, telle langue. Et il y a un moment donné, ben, c'est plus vrai parce qu'on peut pas tout entretenir toute la journée parce que ça demande quand même du boulot. quoi. Ça demande énormément de boulot euh, dans Certaines langues plus que d'autres. Ouais. Bien sûr, l'espagnol, voilà, c'est une langue qui est relativement proche du français. Donc, ouais. euh, nous, on a plus de facilité à l'apprendre. Pour moi, ça a été un vrai coup de cœur, cette langue. Ouais. J'ai adoré dès que j'ai commencé. C'est souvent ça, le cas. Hein. Ça m'a plu, oui, ça m'a vraiment plu. J'ai adoré la, la mélodie quoi, de la langue, ouais. le rythme. C'est quelque chose que j'avais adoré. J'étais, du coup, euh, forte, plutôt forte dans cette langue. J'adorais apprendre, découvrir d'autres mots. Je ouais. savais assez bien m'exprimer et c'est vrai que bon c'est une petite déception mais après c'est des choix que j'ai fait aussi dans ma vie de oui. euh, d'avoir perdu un petit peu euh, cette façon euh, de m'exprimer couramment en espagnol que, puisque j'avais vraiment acquis ça. Oui. Après euh, l'espagnol bon voilà je le comprends encore aujourd'hui je pense peut-être euh, aller dans un pays euh, justement où on parle l'espagnol pour oui. euh, retrouver un petit peu euh, ça et je pense que si je fais ça J'arriverai plus facilement à m'exprimer aussi. Ça reviendra, ouais. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu as deux solutions quand tu as atteint ce niveau. C'est soit tu repars un peu dans le pays, donc du coup, tu es en immersion. Et euh, là, tu, euh, comme on dit, tu prends de l'input de la langue. Et après, du coup, c'est plus facile pour euh, reparler. Ou alors, si tu n'as pas la possibilité de partir, c'est de, euh, de faire ça à la maison, d'écouter des podcasts, des, euh, des vidéos, etc. En fait, tu peux recréer l'immersion euh, l'immersion à la maison. quoi. Ça, j'avais beaucoup fait pour l'espagnol, justement, puisque j'ai euh, un petit peu perdu euh, mon niveau à l'oral. J'en profite pour regarder plein de séries ouais. en espagnol. Et ouais. ça, ça m'aide beaucoup parce que... Et finalement aussi, ça me rassure un petit peu ouais. parce que j'arrive à comprendre au <rire> moins. Donc, je me dis, bon, j'ai pas tout perdu. C'est déjà une Tiens. bonne base de comprendre ouais. euh, déjà ce qu'on qu me dit et ce que j'entends. Donc, euh, je regarde pas mal de séries euh, sur, euh, sur Netflix ou ça autre, mmh. euh, Tout en espagnol euh, à l'oral et puis les sous-titres en espagnol aussi. Euh, ouais c'est la meilleure façon euh, de toute façon d'apprendre et de retenir. C'est ça ouais, donc euh, pas besoin de ressortir les bouquins de grammaire, non. mais euh, que du plaisir quoi, ça c'est euh, ça, ça. important de le rappeler. Ouais. C'est ça, et ça fait trop plaisir d'entendre de, <rire> de l'espagnol tout simplement et en ça, fait pour vrai. moi, moi c'est vraiment le plaisir que j'ai dans cette langue et de regarder des séries du coup ça m'encourage encore plus à, à m'y remettre et euh, à retrouver mon niveau ça c'est marrant ce que tu dis sur le fait d'avoir plaisir en fait ouais. à entendre la langue c'est ce que j'aime aussi c'est quand on va dans des villes euh, voilà bon là on a à Paris et euh, du coup on entend plein de langues différentes ouais. et moi je remarque c'est quand vous avez des polyglottes ou des gens qui entendent des langues il y a un petit sourire, un petit qui arrive là et tu dis ah ça c'est l'espagnol, ah ça c'est du russe et euh, c'est vrai que c'est un vrai plaisir à ça euh, assez... ouais. Moi je suis assez d'accord. Je trouve que c'est très agréable et en même mmh. temps euh, rigolo de se dire qu'on comprend ouais. plein de choses. Et après je trouve que quand on parle certaines langues qui sont très courantes, quoi, on va dire, finalement on arrive à comprendre beaucoup beaucoup de personnes qu'on ouais. croise dans la rue à l'étranger ou n'importe où. Et finalement, euh, moi maintenant avec les langues que je parle, j'ai l'impression que je peux me déplacer à peu près partout dans le monde et que je pourrais me débrouiller euh, d'une manière ça. ou d'une autre, c'est juste trop bien. Enfin, moi ce sentiment, je l'adore et il y a un autre sentiment que je déteste, <rire> c'est celui de ne pas comprendre la personne que j'ai en face de moi. et, et... En, en tant qu'interprète aussi, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier et c'est parce que je déteste justement ne pas comprendre euh, ce, que, ce que me dit quelqu'un tout simplement. En fait, en un mot, ce que tu résumes, c'est quoi C'est la liberté. Ouais. Ça c'est, ça c'est juste énorme. Ça, on, on le, je pense qu'on le sous-estime souvent, c'est que une langue c'est bien, deux langues c'est encore mieux, trois langues c'est encore mieux. En fait, le truc c'est qu'une fois qu'on est piqué, qu'on a la bonne méthode, enfin une fois qu'on a la bonne méthode, on devient piqué et c'est frustrant de ne pas comprendre les autres personnes. Donc du coup, euh, on les apprend les unes après les autres et le fait de comprendre son interlocuteur, et eh bien ça donne énormément de liberté euh, oui. dans les voyages, que ce soit dans le monde professionnel, c'est, enfin euh, c'est juste un sentiment. Euh, c'est difficile à décrire, mais une fois qu'on le vit, on se dit « Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'ils m'ont dit ça dans la vidéo, ouais. maintenant je le ressens et je le comprends. Ouais. » Et oui. c'est enfin, trop bien de se dire « Je vais dans un pays, mais je ne vais pas être handicapé par ouais. le fait de ne pas connaître la langue. Je vais peut-être éviter de me faire arnaquer à tous les coins ça. de rue parce que j'arrive mieux à comprendre non seulement la langue, mais la culture. Mmh. Et moi, par exemple, avec le chinois, je me suis rendu compte qu'en fait, dans plein de pays d'Asie, les gens parlent au moins un tout petit peu le chinois ouais. et parfois euh, même c'est l'une des langues officielles du d'un autre pays euh, asiatique donc euh, quand je vais dans d'autres pays finalement j'arrive toujours à me faire ouais. comprendre et enfin, j'adore ce sentiment c'est ça ça donne une porte d'entrée en plus le fait ouais. d'au moins connaître une langue par continent entre parenthèses c'est ça ouais c'est ça ouais c'est dingue et du coup pour revenir euh, au chinois oui. Euh, parce que je, je, non, c'est la première fois qu'on parle du chinois sur la chaîne donc du coup est-ce que tu peux nous dire euh, bah, pourquoi et comment oui. tu l'as appris et... Alors euh, mon histoire c'est un peu euh, particulier je n'avais okay. aucun lien avec la Chine, je pas de famille euh, mm -hmm. d'origine ou quoi que ce soit mais euh, ça m'a été proposé en option euh, au lycée mm -hmm. tout simplement voilà on m'a dit il euh, y a latin, il y a chinois <rire> et il y a maths et puis je ne sais pas quoi d'autre mais il y avait le chinois et je Pourquoi sais pas, pas. ça m'a attirée en fait. Tout de suite, je me suis dit « Ah, mais moi, je vais faire du chinois ». Et à l'époque, c'était pas du tout répandu, enfin, c'était ah ouais. vraiment pas courant d'étudier le chinois. Et À l'époque, j'ai <rire> choisi ça. Ah, oui, bon, ça fait peut-être pas très longtemps, mais euh, en, en attendant, ça s'est beaucoup, beaucoup développé. Et euh, quand je suis rentrée, je me souviens, euh, j'ai dit à ma mère bah, « Voilà, moi, je vais faire du chinois ». Elle m'a regardé, euh... oh, ma fille. Enfin, oui, ça. Elle m'a dit, mais ça, ça va pas dans ta tête. Mais <rire> elle m'a toujours soutenue, donc c'est euh, bon. le principal. Mais même toute ma famille, m'a dit, mais du chinois, mais pourquoi, mais comment ça Et c'est marrant, le, en fait, l'évolution de la mentalité des gens, mmh. puisque quelques années après, tout le monde m'a dit, ah, mais le chinois, c'est trop bien, c'est ouais. l'avenir, mmh. euh, c'est vraiment un bon choix que t'as fait. Donc, euh, comme quoi, il faut toujours croire aussi euh, mmh. en, en soi-même. Exactement. C'était, pour bon, moi, c'était un excellent choix en effet, mais. Pas seulement par rapport au fait que le chinois se soit développé, mais parce que j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette langue. Enfin, quand j'ai commencé, j'ai compris tout de suite que ça allait prendre une grande importance ouais. dans ma vie. Parce que c'est une langue déjà qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de motivation. Mm. Mais euh, c'est une langue extrêmement intéressante parce qu'elle est étroitement liée à la culture du pays. Mm. Elle est euh, très très riche. Bien sûr, en français, on a une langue qui est aussi très riche. mais le chinois bien sûr c'est euh, une nouvelle facette en quelque sorte euh, des langues que nous on, on a l'habitude de, de parler et de connaître parce que les langues latines c'est quand même très différent de, du chinois ouais. euh, en général. Mais donc euh, ça a été un coup de cœur pour moi. Ouais. Et ça c'est hyper important de le rappeler c'est qu'on n'apprend pas une langue juste comme ça parce ouais. que oh ça a l'air cool, c'est non, il faut vraiment. Euh, c'est ça. Quand on apprend une langue, il faut que ça vous plaise, il faut que ça soit à coup de cœur parce que sinon vous n'allez vous pas tenir en fait, sur la durée. Donc ça, c'est on l'oublie souvent encore une fois et j'ai des gens qui me disent « mais je comprends pas, j'arrive pas à évoluer, j'arrive pas à avancer, ça me saoule ». Voilà, c'est une contrainte et ça il faut surtout, dès que ça devient une contrainte, c'est que vous n'avez pas une motivation suffisamment, euh, suffisamment euh, forte et euh, ça, ça il faut vraiment l'intégrer dans votre, dans votre choix de langue. Quoi. Moi je trouve que, enfin, je suis entièrement d'accord avec toi mmh. parce que je me suis dit beaucoup de fois dans ma vie mmh. que si je n'aimais pas le chinois, mmh. je ne serais pas parvenue à un, niveau, euh, à un tel niveau parce que c'est trop difficile mmh. pour euh, ne pas abandonner en fait quand ouais. on n'aime pas la langue. Donc pour moi, en général, le conseil que je donne pour les gens qui me disent « Ah mais est-ce que euh, je pourrais apprendre le chinois ?» Je dis « bah il faut, il faut que vous aimiez la langue, il faut que ça vous passionne en tout cas un oui. minimum. » Bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir une, une passion euh, énorme pour, pour la langue, mais il faut un minimum mm -hmm. que, que ça nous plaise, il faut qu'on qu ait envie voilà, d'atteindre quand même un certain niveau et qu'on ne soit pas prêt à abandonner à la première difficulté. Quoi. Exactement, ouais. Et déjà pour les langues dites simples, les langues qui euh, simples, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une langue, langue qui est proche de la nôtre, donc du français. Et euh, déjà là, s'il n'y a pas de motivation, c'est difficile de perdurer. Donc j'imagine pour le chinois qui est une langue bah, totalement différente de, oui. de ce qu'on connaît, euh, ça prend... Euh, bah du coup, pour parler de temps, combien de temps Enfin comment, c'est quoi ta notion de temps Parce que c'est une question qui veut tout dire et rien oui, dire oui. en fait. Parce qu'il y en a qui comptent en nombre d'heures, d'apprentissage, en nombre de temps euh, par jour, en nombre de temps en année. Enfin voilà, c'est une question qui est très très vaste, donc je voulais avoir ton avis... Euh, c'est une question intéressante, euh, on me l'a posée beaucoup de fois. Ouais. C'est difficile de répondre ouais. en vous disant bah voilà, c'est un exact. an, c'est deux ans, c'est trois ans, non ça dépend. Ça, dire, ouais. ça dépend bien sûr de l'investissement que vous allez mettre ouais. dans l'apprentissage. Forcément moi quand j'ai fait du chinois ouais. en option, on en faisait trois heures par semaine, c'était pas du tout ma matière principale. Ouais. Je veux dire, au bout de trois ans, euh, oui, j'avais les bases, mais c'était pas non plus... Euh, enfin, je pouvais pas forcément avoir une conversation euh, folle en chinois. Après, au bout de trois ans, moi, je suis partie en Chine une ouais. semaine, euh, c'était la première fois en voyage, et je me suis débrouillée. Voilà, ah ouais. quand même... Euh, voilà, c'était pas mal, mais après, il faut savoir que je m'étais quand même beaucoup investie dans ces cours parce que j'adorais ouais. la langue, donc ouais. euh, c'était aussi euh, ma personne qui a fait que j'avais un niveau peut-être plus élevé que certaines mmh. autres personnes qui suivaient le cours de chinois. Euh... Excuse-moi, je te coupe parce que c'est hyper intéressant et important ce que tu dis, c'est que ok tu avais trois heures de cours par semaine, ça c'est ton socle de base à oui. l'école et euh, souvent les gens nous disent oui mais moi j'ai eu que trois heures et le prof était mauvais etc. Oui. Peu importe. Sauf que ce que Joy nous dit, qui est vraiment très important, c'est le travail qui a été fait en parallèle de ça qui t'a permis d'avancer. Parce que si vous basez sur trois heures par semaine, évidemment, c'est pas du tout assez. Euh, ce qui est important dans une langue, c'est vraiment la régularité et le travail que vous faites. Et c'est pas. Euh, la responsabilité, elle tient pas du prof, la responsabilité, elle tient de vous-même. Donc, si vous voulez progresser dans une langue et que vous prenez des cours collectifs ou dans une école, c'est très bien, mais ce n'est pas assez ça, gardez-le bien en tête, parce qu'il faut, euh, ben voilà, il faut bosser, quoi, y a pas, y a pas de secret, hein. C'est clair, et puis, mmh. c'est vrai que quand on est au lycée, on n'a peut-être pas encore euh, la présence d'esprit ou la mentalité de se dire que c'est à nous aussi de prendre ouais. un peu les choses en main. On, le on se laisse pas, ouais. un petit peu porter euh, par, euh, voilà, le système éducatif. Exactement. Les c'est dommage mais euh, c'est vrai que après moi par exemple quand je suis arrivée à la fac j'ai beaucoup plus vite compris que ouais. là je serais complètement livrée à moi-même entre guillemets ouais. et que ça allait être à moi de fournir les efforts si je voulais vraiment atteindre mon objectif en mmh. quelque sorte. Ok et du coup euh, par rapport à ton apprentissage au quotidien ça représente quoi tu, tu travailles, enfin. Euh, dans le passé, tu, ouais. <rire> tu passais combien de temps Alors, oui, du coup, j'ai pas répondu à la question. <rire> je, je sais. <rire> non, mais euh, au quotidien, euh, bah, quand j'étais à la, à la fac, après ça, du coup, moi, j'ai fait une licence de langues étrangères appliquées euh, ouais. anglais-chinois. Le chinois c'était vraiment ma matière principale à ouais. l'université, là pour le coup j'avais plus de 10 heures par semaine, c'était ah oui. ultra intensif oui. Okay. C'était ma matière principale clairement et c'était très bien parce que c'est ça qui m'a permis aussi de beaucoup progresser. On apprenait plus de 50 mots par semaine, enfin, c'était wow. ouais. énorme, sachant que j'avais 10 heures de cours et que derrière quand je rentrais, euh, tous les devoirs que je pouvais faire, tout le travail que je fournissais, mmh. c'était pratiquement qu'en chinois. Donc euh, j'avais euh, beaucoup beaucoup travaillé euh, sur le chinois pendant ces trois ans. C'était euh, en nombre d'heures par semaine. Euh, bah, j'avais 10 heures de cours, mais derrière ça devait être encore 10 heures euh, de, de travail en plus. Donc, euh, donc 20 heures par 20 semaine. heures par semaine, là ça commence à devenir assez intensif. Après, euh, après ces trois ans, du coup de fac plus les trois ans euh, d'option euh, au lycée, je suis partie en Chine. Et là, euh, je pensais avoir un, un bon niveau, ah. on va dire. Et puis, euh, <rire> arriver là-bas, bon, après, est, tout est relatif parce qu'on a un choc culturel, mmh. on a le choc euh, voilà, des villes de Chine qui sont mmh. euh, immenses, surtout euh, que je suis allée à Shanghai, donc est, tout est démesuré. Mais c'est vrai qu'on a quand même le blocage de la parole euh, malgré tout. Mais pour répondre à ta question euh, du, nombre, du temps pour apprendre le chinois, en général, si, moi je dis si vous vous y mettez vraiment sérieusement, euh, on va dire une heure par jour, je pense qu'en même un an, vraiment si vous êtes sérieux, si euh, voilà, vous arrivez à, à retenir les choses, même si c'est une heure par jour, c'est pas beaucoup, tout le monde peut trouver ça euh, ouais. dans sa journée. Et je pense qu'on peut arriver à avoir un niveau au moins courant ouais. en chinois pour pouvoir se débrouiller euh, au moins là-bas sans problème. Ouais, c'est dingue, je pensais que ça serait vraiment beaucoup plus. Mais euh, en fait, ça rejoint les, euh, les, euh, comment, les astuces, les techniques que je vous donne aussi. C'est qu'une heure par jour, comme tu dis, c'est rien du tout. Comme ça, ça peut paraître énorme. Mais quand vous divisez cette heure-là en différents créneaux sur votre journée, euh, que vous optimisez tous vos moments, euh, euh, voilà les podcasts quand vous êtes dans des trajets, quand vous marchez, euh, et ça même si vous ne comprenez pas, on en parlera dans une autre vidéo, euh, que euh, le matin vous voulez peut-être un peu plus tôt, vous faites un quart d'heure. Franchement un quart d'heure c'est rien. Et encore une fois c'est lié à la motivation. Si vous n'êtes pas capable de faire un quart d'heure le matin, c'est que voilà, ça vous plaît pas plus que ça et vous n'avez pas trop envie. Et là il, faut, il faudra changer de langue ou euh, de domaine, je ne sais pas, mais c'est vraiment lié à ça quoi. Et c'est vrai que quand on me dit euh, moi j'ai ma formation euh, pour parler anglais en six mois. Et j'ai des personnes qui me disent, mais c'est impossible de parler lentement. Et bah, oui, si on se base sur le fonctionnement de l'école, on fait deux heures par semaine, oui. ouais, effectivement. Mais si vous faites du boulot régulièrement, au moins une heure par semaine, bah, c'est complètement possible. Et quand ça. vous ajoutez la pratique en plus. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais sur l'expatriation, oui. le choc. Malgré que, parce que souvent, j'ai des élèves qui me disent, oui, mais de toute façon, la seule manière d'apprendre, c'est de partir à l'étranger et de s'immerger. Alors oui, l'immersion à ses limites, euh, l'immersion oui. va te faire progresser mais il y a ça à prendre en compte, c'est que euh, l'expatriation ce n'est pas simple et il y a le choc culturel, surtout en plus pour la Chine j'imagine ça doit être, ça doit est être juste long. dingue quoi tout est, tout est différent, euh, euh, la langue, les, la culture, les habitudes et quand euh, vous partez dans un pays qui est assez proche de, de nous entre parenthèses il y a déjà un choc culturel, donc si en plus vous ne parlez pas la langue euh, franchement c'est difficile donc moi ce que je conseille c'est de faire l'inverse c'est d'apprendre ouais. la langue à la maison et euh, maintenant moi je, je travaille comme ça et de partir en immersion pour passer au niveau supérieur et euh, pratiquer davantage et euh, débloquer ce blocage de l'oral quoi bah, c'est complètement ce que j'ai fait d'ailleurs et moi, je me voyais mal partir en Chine, justement, en ne parlant pas bien chinois, ouais. en tout cas un minimum, mmh. parce que je me suis dit, ça va être. Non, je je, je connaissais pas. la Chine, puisque voilà, j'y étais ouais. allée et je savais très bien que ça allait être vraiment, vraiment galère. Ouais. Et je me sentais pas. Donc, comme tu dis, euh, déjà, on se prend le choc culturel, on mmh. se prend euh, toutes les différences euh, dans la figure quand on arrive. Si en plus on n'est même pas capable de communiquer avec les gens, euh, moi je me suis dit ça va être trop ouais. euh, violent. Quoi. Surtout quand on part seul dans un pays oui. comme ça, Voilà, c'est quelque chose qui est pas facile. Il faut aussi avoir le courage de se dire qu'on part. Donc l'immersion, oui, et aussi ce que je voulais dire c'est que l'immersion c'est super important. Bien sûr, euh, Voilà, moi mm. après mes trois ans, je me suis dit c'est un passage obligatoire. J'en avais mm. envie bien entendu, mais je me suis dit si je fais pas ça, je n'arriverai pas vraiment à atteindre le niveau que je veux ouais. en chinois. Mais c'est l'immersion avec du travail à côté, parce que c'est pareil. Si on est euh, en immersion et mmh. euh, qu'on se dit oh, bah voilà, je me balade dans la rue et puis c'est terminé. Non, se téléchargeant le cerveau, voilà, c'est pas ça. Ouais. C'est aussi euh, quand on rentre chez soi, euh, réfléchir à tous les mots qu'on a entendus ou qu'on a appris dans la journée. Ouais. C'est se forcer à parler euh, à des gens au quotidien, même si euh, c'est, euh, bah, moi je sais pas, je parlais au primeur du coin, je lui racontais ma vie, mais peut-être qu'il s'en foutait complètement, mais <rire> c'était juste les mots que j'avais appris aujourd'hui. Donc, euh, j'allais le voir et je lui disais oui, bah voilà. Euh, moi, bah, ma maman, elle habite <rire> ici et puis euh, j'ai pas de frères et sœurs, mais bon, voilà des trucs simples. Ouais. Mais finalement, eux, ça les faisait rigoler puisque j'étais étrangère. Et, et voilà, mais moi ça me permettait de pratiquer, ils me répondaient, ça oui. me permettait de comprendre et c'est que comme ça que ça fonctionne. Ça c'est vraiment hyper important. C'est vrai que c'est ce qu'on croit au début, c'est l'erreur de beaucoup. Hein. J'ai aussi des élèves dans ma formation qui sont partis euh, comme ça en se disant, bah ouais l'immersion c'est. Ouais. ça se télécharge dans le cerveau. Souvent, euh, c'est une image comme euh, c'est. Euh, françois qui m'a françois de la chaîne super apprenant qui disait ça et je trouve que c'est vraiment ça quand on part avec l'idée que ça va se faire tout seul alors que non si tu pars à l'étranger que tu n'as pas une méthode et que tu travailles pas en parallèle ouais. et bien donc ça va pas donner les résultats escomptés et oui tu vas progresser mais ça va ça va être médiocre et en plus ça va engendrer une frustration encore plus grande ça va entacher ta confiance en en toi, toi oui. confi la confiance en soi. Parce que du coup, tu te dis, maman, je suis partie six mois, mais euh, bof, quoi. Mm. Qu Est-ce que c'est moi Je suis pas capable. Quoi. Quoi. Et ça, la confiance en soi, c'est vraiment très important euh, oui. dans une langue. Mm. Parce qu'on Et... a tous la capacité d'apprendre. Oui. Oui. oui, que c'est cyclique, quoi. Oui. Et sur ce que tu disais, euh, que ça ne se télécharge pas dans le cerveau, encore plus pour le chinois. Oui. Parce que euh, c'est pas une langue qui peut être apprise comme ça euh, mm. juste en écoutant les gens parler dans la rue parce qu'il faut certaines bases dans tous les cas. Mm. Et moi je connais des gens qui ont vécu euh, avec moi en Chine euh, quand j'y étais, qui sont restés plusieurs années et qui aujourd'hui euh, oui connaissent des mots basiques mais c'est tout quoi, ouais. enfin. Et moi je me dis mais passer euh, 3 ans, 4 ans en Chine et revenir et dire que savoir dire euh, bonjour, merci, au revoir et euh, je voudrais commander euh, un plat de, de bœuf euh, Ouais. Enfin, moi personnellement j'aurais jamais pu le faire. Moi je respecte ces gens-là euh, qui euh, sont arrivés à survivre euh, là-bas mmh. euh, sans, sans parler chez moi personnellement. C'est ça. Ouais, c'est encore une fois c'est une question de priorité mais ouais. euh, effectivement c'est hyper euh, important. Quoi. Donc, euh, bah, écoute, merci, c'était euh, super intéressant. Merci. Est-ce que. Euh, où on te retrouve d'ailleurs Tu as une oui. chaîne euh, YouTube Oui, alors moi j'ai une chaîne YouTube du coup euh, sur la Chine et le chinois qui s'appelle Faguolen qui veut dire euh, du coup français ou chinois. D'accord. <rire> voilà, donc vous pouvez me retrouver sur cette chaîne. Je publie des vidéos sur la culture et aussi sur la langue chinoise. Ouais. Donc euh, voilà, vous pouvez apprendre le chinois euh, grâce euh, à mes vidéos si jamais euh, ça vous intéresse et apprendre donc plein de choses sur la culture chinoise puisque c'est indissociable. Enfin, les deux sont indissociables et encore plus pour la Chine, bien sûr c'est le cas pour toutes les langues, mais oui. euh, comme la Chine a une culture très éloignée de la nôtre, c'est oui. très important de la comprendre pour pouvoir euh, avoir un bon niveau aussi en chinois. Ok super et tu as des formations aussi justement sur l'apprentissage oui. du chinois Donc ça c'est cool je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo Pour retrouver les, les, bah, les vidéos, les conseils et les formations euh, Parce que comme on l'a dit c'est hyper important de se former Et je pense que c'est encore, euh, encore mieux de se faire coacher Ça c'est hyper important dans les langues C'est en train d'arriver en France mais c'est ouais. un, un peu long Et je pense qu'il y a une, une grosse différence entre se faire former par un prof et se faire coacher Et euh, ouais. une fois qu'on a la méthode en fait après c'est... Euh, voilà, on comprend un système et... Clairement, et voilà. et sachant que le système euh, éducatif en France, euh, en termes de langue, euh, n'est pas le plus performant, mmh. on va dire. Euh... C'est dommage. C'est vrai qu'on n'apprend pas la bonne méthode dès mmh. le départ et c'est dommage parce qu'après, ça nous handicape un petit mmh. peu euh, dans notre vie de tous les jours. C'est ça, c'est ça, exact. Alors qu'il suffirait, en, dans le premier cours, dire « Ok, apprendre une langue, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, ça serait vraiment très simple. » Et mmh. malheureusement, bah, voilà, ce n'est pas dans notre système. Donc, euh, ouais. Bah, on est là pour vous aider. quoi. Est ça. <rire> on est passé par la phase euh, difficile, l'apprentissage de tester, etc. Et aujourd'hui, bah, on, on a sorti euh, nos méthodes. Oui. Donc, euh, donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo avec Joy. En tout cas, c'était un honneur de faire cette euh, interview avec toi. Bah, merci à toi. <rire> Et euh, donc, on se retrouve dans euh, la prochaine vidéo, prochain mai, prochain. Euh, peu importe. Ciao les amis, au revoir.